Bonjour à tous, dans cette section nous allons parler de MVC, MVC pour Model View Controller. Le MVC, c'est ce que l'on appelle un design pattern ou un gabarit de conception en français. En fait, euh, les gabarits de conception c'est quelque chose qui est apparu euh, dans les années 90 avec en particulier un livre qui a connu énormément de rééditions depuis mais qui est paru en 95 de la bande dite des quatre qui sont les quatre auteurs euh, Gamma, N. Johnson V euh, et qui, en fait, s'inspirait euh, de travaux bien antérieurs d'un architecte, d'un vrai architecte, euh, ces travaux euh, qui étaient parus sous la forme d'un livre qui s'appelait « A pattern language » et qui était plutôt lié à l'architecture, au sens classique du terme, par rapport à des fonctions de bâtiment. En fait, l'idée, c'est de regrouper un certain nombre de, de règles de bonne programmation sous forme de gabarits type. Donc, alors, après, c'est devenu un peu... Un exercice parfois futile, mais force est de constater qu'un certain nombre de ces gabarits types sont extrêmement intéressants parce que vous avez donc des schémas et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une réflexion sur la manière de définir ces schémas de la manière la plus portable et la plus standardisée possible. Donc on va clarifier les relations entre les entités qui participent à ce schéma. Ça facilite du coup la maintenance puisque les relations sont claires. Et en particulier, ces choses-là ont été peaufinées au fur et à mesure avec le temps. Donc il y a énormément de gabarits, la délégation, le client-serveur, là, là Et entre autres, le modèle view Contrôle. Donc je vous recommande, c'est important hein, en tant qu'informaticien, de s'intéresser à cet ouvrage qui devrait figurer dans toutes les bonnes bibliothèques, en tout cas universitaires. Alors, plus savoir sur le MVC sans jamais oser le demander et avec la participation de Woody Allen. Dans le MVC, vous avez aux oh, surprises, une partie dite modèle. Et cette partie modèle va en fait décrire les données qui sont manipulées au sein du système et ces données permettent de caractériser un état. Et en fait, la partie modèle va être exclusivement dédiée à cela. Cette partie-là va être associée à une deuxième partie qui va être un contrôleur, qui va lui contrôler l'ensemble. Toutes les actions vont passer par lui, c'est lui qui va les traiter. Il va s'appuyer bien évidemment sur le contexte qui est défini par les données. Et il va s'appuyer sur la visualisation qui est définie par la troisième classe, qui est la vue. Et la vue, elle, va s'occuper essentiellement de l'interface vers l'extérieur et elle va fournir ce qu'on appelle des actuateurs, en anglais, c'est en fait des mécanismes qui vont permettre d'interagir, euh, essentiellement, euh, qui vont stimuler le contrôle. En général, entre ces trois entités, il y a des relations qui sont définies comme suit. C'est-à-dire que, en gros, la vue ne communique pas trop avec le modèle. Ça se passe essentiellement par le biais du contrôleur. Donc, Vous avez une interaction vue-contrôleur et le contrôleur travaille en fonction des données. Pour être franc, on peut être un peu plus souple et il peut être intéressant pour la vue d'accéder, mais plutôt en lecture et en lecture seulement, au modèle. Par exemple, si je veux afficher une donnée, c'est un petit peu couillon de passer par le contrôleur et de générer une indirection pour récupérer la donnée. Ça va rajouter du code au niveau du contrôleur et ça va alourdir. Par contre, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un chemin qui me permet de lire directement la donnée sans passer par le contrôleur. Par contre, les choses importantes qui sont tout ce qui est mise à jour des données, l'idée c'est que ça passe forcément par le contrôleur. Alors, le modèle, ça va être typiquement une classe dédiée. Le contrôleur, ça va être une classe qui va être dérivée de la classe UIViewController, qui respecte un. On va voir ça plus tard, un protocole. Et la classe qui va représenter la vue dans ce modèle va être une classe dérivée de UIView. En gros, à ce stade-là, si vous avez regardé lorsque vous créez une application monovue, vous avez vu que vous avez un fichier qui s'appelle AppDelegate. Et puis vous avez une classe avec un ou deux fichiers selon que vous soyez en Swift ou en Objective-C. Et puis vous avez la même chose avec un ViewController. Okay. Et ce vue contrôleur, c'est le contrôleur de la vue unique. Et en fait, on a pour l'instant, dans nos petit exemples, un petit peu tout mis à l'intérieur. On voit voir qu'a priori, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait faire. En fait, ce vue contrôleur va créer une vue qui va s'occuper de l'affichage et lui, il est censé s'occuper du pilotage. Alors... Pour être franc, dans certains des exemples que vous avez vus et que vous allez voir, je ne respecte pas toujours stricto sensu ce schéma. Et en particulier pour des exemples extrêmement simples, j'ai parfois tendance à tout mettre dans le contrôleur, mais encore une fois, c'est essentiellement parce que mes exemples sont simplissimes et que c'est plus pratique. Mais en fait, dès que vous allez faire des applications un peu sérieuses, je vous recommande vivement de mettre ce qui a trait à l'affichage dans la vue, ce qui a trait aux données dans le modèle, et le reste au niveau du contrôleur. On va prendre des exemples sur des exercices que vous avez déjà fait et en particulier sur le nuancier RVB. Ce nuancier RVB, eh bien en fait, on va avoir un truc comme ça. On n'a pas véritablement de modèle parce que disons que, bon, en gros, on a un variable ou un tableau à trois entiers euh, puisqu'on a besoin de stocker euh, finalement euh, uniquement euh, le R, le V, le B et puis euh, trois fois. Donc on pourrait avoir une classe pour le modèle mais ça va être un petit peu lourd pour stocker neuf entier. On a un view contrôleur par contre qui va lui rattraper euh, les événements euh, et on a ici la vue. cest qu'en fait en gros la vue elle va par exemple afficher euh, les sliders euh, qui correspondent euh, au niveau de vert, de rouge et de bleu et puis le bouton à euh, zéro et le bouton de mémorisation mais en fait euh, ce qui va se passer, c'est que euh, ce qui va être éventuellement dessiné là, alors non, on faisait Storyboard euh, dans l'exercice précédent, mais là, si vous le construisez programmatiquement, et eh bien en fait, vous allez dessiner dans une classe à part, qui va dériver de UIView, l'ensemble des sliders, mais par contre, vous allez leur associer des méthodes qui seront dans le contrôleur. Et ça, c'est parfaitement possible. Hein. Que vous allez dire, ben voilà, euh, c'est pas moi qui vais récupérer... Euh, tu l'envoies à lui et pour la méthode machin, c'est aussi simple que ça. Et puis du coup, ben, vous n'avez pas besoin, bien évidemment, euh, vraiment d'appel, sauf si vous décidez de stocker euh, les variables dans un modèle. Regardons maintenant un exercice qui était un peu plus compliqué, qui était le quiz. Et sur le quiz, je vous avais explicitement demandé de regrouper la gestion des questions dans une classe à part qui faisait à la fois les questions et les réponses. Et en fait, ben, c'est ce qui préfigure le fameux modèle. Et puis là-dessus, ben, le view controller, alors on n'avait toujours pas de vue parce que c'était construit avec Storyboard, mais le view controller, lui, il jouait euh, avec euh, le modèle et en particulier interrogeait le modèle pour savoir la prochaine question, le niveau de difficulté, etc., etc. Et puis euh, là, si on construit la vue de façon explicite, l'affichage se fait à la demande du contrôleur qui a l'a a vu. Et on peut parfaitement imaginer que par exemple l'affichage des questions, des choses comme ça, eh bien, euh, se fasse euh, en accédant directement, euh, par exemple récupérer le contenu euh, des questions, eh bien, en accédant directement au modèle, ou alors, mais avec une indirection, en passant par le contrôleur. Mais vous voyez que on peut instancier ce modèle MPC sur deux exercices sur lesquels vous avez déjà travaillé, ce qui est intéressant. Alors en guise de conclusion, ben maintenant vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Pas la peine de ne jouer la ritournelle des excuses. Oh, ben je ne savais pas. Euh, vous avez vu, le MVC, il est vivement recommandé de l'appliquer autant que faire se peut, en parce que dès que vous avez des exercices un petit peu intéressants et un petit peu plus compliqués. C'est assez facile à appliquer. c'est un grand classique pour les interfaces, que ce soit iOS ou Android et même sous X. Alors sous X c'est un peu plus compliqué, mais Enfin, c'est surtout que X est relativement ancien mais en fait euh, maintenant euh, vous avez intérêt à le programmer, c'est assez facile, hein, euh, euh, tout est fait pour et d'ailleurs euh, l'affichage euh, d'une fenêtre est en général dédié à un processus particulier dans lequel vous pouvez avoir plusieurs threads, plusieurs objets qui vont gérer euh, les différents aspects du modèle MVC. Donc c'est archi classique, c'est super connu et vraiment appliquez-le s'il vous plaît, en tout cas moi je regarderai les choses par rapport à ce modèle-là. Je vous remercie de votre attention, à bientôt